Salut les rôlistes, on se retrouve pour la question numéro 4 de RPG Day 2018, la question du jour est euh, quel personnage non-joueur est le plus mémorable bon, alors, Comme toutes les questions le plus, le plus, euh, il est toujours très difficile de répondre à un ou même à un top 3, donc euh, en ce qui me concerne pour ce genre de questions, c'est plutôt quel est le premier qui me vient à l'esprit lorsque je me pose la question. Et pour moi, bah, ça suffit pour dire que c'est probablement le plus mémorable. Euh, si je m'en rappelle en premier, eh c'est très probablement le plus mémorable. Alors celui auquel j'ai pensé, euh, c'est un vampire de la mascarade. Il s'agit d'un personnage qui s'appelle Victor. Euh, Victor euh, dit Giovanni, certains l'ont surnommé parce qu'il... Parce que euh, il a, il a un comportement assez proche de Giovanni. Euh, dans, dans, dans mon univers, On n'était pas forcément un. Mais, euh, mais c'est vrai que ça se tient. Donc Victor, c'est un très, très vieux vampire complètement anachronique euh, que j'ai fait paraître dans mon Monde des Ténèbres à deux ou trois occasions avec diverses tables, mais bon, mon Monde des Ténèbres reste le même. Même quand je change de joueur, euh, donc, euh, donc il évolue dans le temps. C'est un personnage anachronique qui a tendance à faire rire au premier abord hein, puisqu'il parle en sous. Il demande au personnage des joueurs de lui trouver un castel euh, pour, pour pouvoir y vivre et euh, y dominer son, son, son domaine. Euh, il, il a tendance à mettre les joueurs dans l'embarras puisqu'en numéro 1, il s'oppose directement au prince hein, et cherche à, à prendre le pouvoir à Paris. Et en numéro 2, eh bah, comme il est extrêmement anachronique, pour lui, euh, il reste un seigneur, il reste un, un noble, euh, comme, euh, comme pourraient l'être les vampires dans l'arcade. Et, euh, et la mascarade est donc une notion beaucoup plus vague pour lui qu'elle l'est pour les personnages et joueurs. Comme j'ai tendance à leur faire le rencontrer après déjà plusieurs parties où ils sont déjà fait taper sur les doigts pour la mascarade ou les autres traditions, euh, eh bien, il s'avère que ce personnage est plus embarrassant qu'amusant. Euh, voilà, c'est le, le PNJ qui me vient à l'esprit euh, maintenant c'était la quatrième question de RPG Day 2018, merci de l'avoir regardé et à demain pour la prochaine question ciao les holistes